Découvrons Étienne Gene pour le projet Gene Scalabash, concourant dans la catégorie agro-transformateur, qui prône une marque créatrice de glace vegan, un concept de valorisation des fruits et des légumes sous-estimés en Guadeloupe. Je suis Jeanne Étienne, jeune en soi de 28 ans, agriculteur et agro-transformateur. Je vous présente aujourd'hui Gene Scalabash, qui veut dire la calabasse de la famille Gênes, qui est une entreprise et une marque de glace vegan, fait à base de fruits de saison. J'ai choisi de vous recevoir ici parce qu'on est justement devant un tamarinier qui me fournit un tamarin tous les ans. Et c'est un agriculteur qui ne valorisait pas encore son, ses tamarins. Et à, à l'élaboration de mon projet, j'ai décidé de lui proposer d'acheter ses tamarins au lieu de les laisser se gaspiller. Aujourd'hui, je fais mes glaces de manière entièrement artisanale, c'est-à-dire que je récupère le fruit au jardin, je plante certains fruits naturellement aussi sur mon exploitation, je les transforme en jus, en pulpe, avant de les, de les turbiner et de les transformer en glace. Je participe à ce concours pour faire connaître toute la richesse de notre produit et toute la richesse de nos fruits que j'utilise principalement pour faire notre produit. Si je gagne le concours, mon ambition serait d'agrandir mon labo, d'agrandir mes capacités de production, de faire connaître à plus de monde euh, ce produit qui est, qui, qui, qui est riche, comme je vous l'ai dit, et de mettre en valeur encore plus de fruits d'ici. Je remercie euh, la région, la Chambre d'agriculture et l'INRAE d'avoir pensé à ce concours parce que ça met en valeur beaucoup de choses qu'on fait ici et qui sont très riches.